Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner euh, pour être prévenu tout simplement des prochaines vidéos, des prochaines astuces minceurs sur cette chaîne tout simplement. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une algue. D'une algue et nous allons parler peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est le fucus. Alors le fucus, pourquoi le fucus Parce qu'il est riche en nutriments et des nutriments qui vous aideront aussi. À brûler vos kilos en trous, tout simplement. Alors, il y a du cuivre, du zinc, du fer, du sodium, du magnésium, du soufre, du silicium, du sélénium, du calcium, du potassium. En fait, tout ce qui termine en yum, il y a dedans. Donc, c'est la totale. C'est juste magnifique. C'est un produit juste génial. Alors, il y a de la protéine, acide folique, vitamine B et surtout. La vitamine antioxydante, la vitamine C qui, va, qui a des actions contre, euh, euh, contre le vieillissement et sur la perte de poids. Vous allez brûler beaucoup plus de poids avec les antioxydants. Alors, vous pouvez consommer des algues fraîches. Donc, certainement, que vous n'avez pas l'habitude de consommer des algues fraîches si vous êtes un peu comme moi. Moi, j'ai l'habitude de consommer des hamburgers. Donc... Euh, voilà tout, donc faites attention si vous voulez manger des algues fraîches ils se conservent quelques jours au réfrigérateur tout simplement, alors si vous voulez les manger en algues séchées, dans un contenant hermétique à l'abri de la chaleur et de la lumière, alors c'est un excellent coupe-fin, hein. donc si vous commencez à sentir le, la faim, vous, vous savez ok, bon écoute, là j'ai déjà exagéré cette journée, tac vous pouvez en prendre. Il est aussi vendu en gélule, donc c'est beaucoup mieux de le prendre en gélule. Je vous invite à le prendre en gélule bio. Attention, bio. Alors, lorsque ceci arrive au niveau de l'estomac, il se gorge d'eau et se gonfle à peu près comme le psyllium. Alors, ça va vraiment aider à la digestion et euh, donc vraiment une bonne digestion permet de perdre du poids beaucoup plus rapidement et surtout en premier, et c'est visible du ventre. Alors, grâce à sa richesse en nutriments, la consommation de ce produit naturel au cours d'une diète ou d'un rééquilibrage alimentaire, je préfère un rééquilibrage alimentaire parce qu'une diète, c'est très frustrant et on ne mange pas ce qu'on veut. Un rééquilibrage alimentaire, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je prône, c'est vraiment pour manger ce qu'on veut mais à des périodes et des quantités différentes. Tout simplement, donc, au cours d'une diète, limite les risques en carence. Donc, si vous voulez vraiment faire une diète, voilà, c'est à vous de choisir. Vous pouvez manger cet aliment pour éviter les carences en magnésium, en sodium, en, voilà, en nutriments, tout simplement. Donc, il stimule le transit intestinal, intestinal. Tout simplement comme le psyllium. Donc, ça vous aidera vraiment à avoir un ventre plus plat et beaucoup plus rapidement. Et voilà tout. Donc, le fucus doit être utilisé avec modération. Je l'ai bien précisé avec modération. La durée du traitement ne doit pas dépasser 21 jours. Donc, avant de consommer cet aliment, je vous invite à... Vous renseignez chez votre médecin si vous pouvez en consommer tout simplement parce qu'il va vous aider considérablement à perdre du poids, mais ne pas dépasser 21 jours, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo. Alors, si vous désirez perdre 10 kilos dans les 5 mois à venir, je vous invite à prendre un coaching de 45 minutes avec moi, un coaching gratuit de 45 minutes. Vous m'écrivez sur WhatsApp, donc mon numéro est dans la description ou vous cliquez sur un lien et vous cliquez dessus et vous tomberez directement sur mon numéro. Écrivez-moi sur WhatsApp, vous avez 45 minutes de coaching gratuit. Mon but, c'est de vous aider à perdre 10 kilos en 5 mois sans faire de sport et en mangeant ce que vous voulez. Allez, je vous attends, à très vite.